Mec, j'ai marre l'enregistrement parce que Wingman Vodka, boum, yes. Wingman Vodka, épisode 1, c'est parti. Wesh, ouais, Alors Non c'est pas vrai elle est pas plus stylée déjà Moi, une sûr, une Bon les gars euh, voilà, C'est Noël hein, C'est euh, les petits apéros C'est les petites vodkas quoi Je suis un peu rebou je vous mens pas euh, Du coup voilà je me suis dit euh, je vais règle Parce que ça peut être drôle parce que il me croit pas que je suis complètement éclaté Je crois que j'ai mis une mollo dans ma smoke Mais tout va bien Ah merde il est passé à travers la smoke J'ai même pas le temps de le voir Il est à gauche là Oh nice Oh tu l'avais pas tué l'autre Non euh non il était Ah mais t'es nul en fait oh. non, Je rigole Attends je vais tenter un truc de type euh Un de type euh, Max7 Voilà tu vois on va avoir des trucs Putain tu m'as Ah tu vois t'arrives là tu vois tu mets des salads shots et après le mec qui, qui appart là j'ai des sales trucs Hein mais, mais on est mort bande de trous de balles J'ai dit bande de trous de balle alors que t'es tout seul mais ça va tranquille Ah t'es vraiment une merde bande de trous de balle ah Mec c'est encore plus drôle de jouer quand je suis dans cet état Mec mais quand je pense que j'ai jamais joué à CS en étant Ribou C'est la meilleure chose qui soit arrivée de ma vie Tu as mis un truc de fou C'est ce que je fais tous les jours parce que je suis une machine Il, a, il a une flash de, de wow Oh my god, baby you're triple <rire> Mec, j'ai des flashs et j'ai tiré au hasard et... <rire> Ta gueule, on s'en plaît les couilles C'est scène ce que j'ai mis <rire> Non, je rigole, ça, devait être, ce... ça devait être beau Ça devait être Bosque ce que t'as abîmé Je, je, je, je fuck des frappes à Paris Toi c'est Bilal Hassani, ah, Hassani. Je sais pas si je ferai un edit dans ouais. cette vidéo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 le talent ou J'ai trop, j'ai trop, de, trop de flow ou là Bon là, je fais, je fais pas la même, je fais une exotique euh, fly Ok, il est là. Il m'a détruit le cul avec sa negav. J'ai même pas le temps de le swiper, euh, tirer dessus quoi. Fuck des frappes à Paris oh là, Toi c'est Bilal Hassani Un samedi nananana. Ok j'ai une touche sur mon clavier Je sais pas pourquoi elle est allumée, j'ai peur Ouais moi j'ai des peurs euh, assez euh, exotiques Oh cher Tu l'as mangé c'est gros morts. Vas-y va plante Va plante avance Mais vise plus fils de pute aussi Tu vises le Voilà ça sera pas coupé au montage bien évidemment parce qu'il y aura pas de montage Ça c'est quand, euh, quand même beau ça En plus il y avait pas de bons diluants Il y avait pas d'ananas ou quoi du coup j'étais obligé de prendre de la, de la du coca J'ai quand même raté plein de balles Merde j'ai jeté le C4 Elle pleure <rire> vite C'est le moment où t'es ma tube balle Ah merde on va gagner là Mec j'ai pressé pour m'acheter une oise Oh je sais troll un J'ai acheté un fusil à pompe t'inquiète On fait croire qu'on est middle à l'heure Donc il y en a un il pousse pas le Sénégal Laisse moi essayer d'en tuer avec euh... Laisse-le moi, laisse-le moi, laisse-le moi. Mais t'es un pute, t'es un gros pute. Vas-y, je reprends en prochaine game.